Hmm. J'entends parfois les gens euh, me dire « Voilà, lorsqu'on se trouve assis en face de vous, lorsqu'on mange de la viande, euh, ben on se sent un petit peu coupable. » Et puis vous, les vegans, euh, on a l'impression que vous nous jugez tout le temps et on se sent un petit peu emmerdé hein, quand même. Euh, effectivement pas facile, pas facile parce que euh, bien sûr que je ne vais pas vous cacher que lorsque quelqu'un mange de la viande face à moi je me sens envahi par une profonde vague de tristesse bien sûr que j'ai envie, euh, si je pouvais appuyer sur un bouton et, et ouvrir les horizons mentaux de cette personne ouvrir les horizons émotionnels de cette personne si je pouvais le faire de manière secrète je le ferais mais ça ne fonctionne pas comme ça donc euh, je conçois euh, qu'une personne euh, à côté de moi puissent sentir ou ressentir euh, des, un micro-langage euh, non verbal, une, une petite tension. J'essaie de faire attention, je reste, euh, je reste aimant, je reste euh, drôle, je reste ouvert, je reste ouvert bien entendu à la conversation, euh, mais je pense que bien entendu il y a des micro-signes là-dessus. Là On accuse souvent les, euh, les vegans de faire du prosélytisme, je pense effectivement que beaucoup en font, ça constitue leur choix. Euh, je pense que vous ne jugeriez personne euh, de manière négative si, en regardant dans le passé, vous prenez les anti-esclavagistes euh, qui ont fait du prosélytisme contre l'esclavage. Vous jugeriez ces gens euh, en avant sur leur temps, euh, courageux, euh, ils avaient raison de faire ce qu'ils faisaient, etc. Je pense sincèrement que l'on jugera... Euh, les antispécistes d'aujourd'hui, dont je fais partie, je m'y inscris euh, clairement. Les abolitionnistes d'aujourd'hui, dont je fais également partie. On les jugera peut-être comme des gens un petit peu en avance sur leur temps, sur euh, des gens qui ont parfois eu des postures courageuses, euh, de se, de s'indigner, euh, d'aller parfois libérer des animaux, euh, de faire des actions d'éclat, etc. Voilà, alors maintenant sur mon choix personnel, je l'ai dit, je ne cherche pas à convaincre les gens, je ne cherche pas à engager quelque chose vis-à-vis euh, -vis des gens, je cherche plutôt à incarner euh, les gens qui ont vraiment opéré des transformations dans l'histoire, dans l'histoire de l'humanité, viennent non pas des gens qui ont fait les choses en force, qui ont fait les choses avec violence, mais ça vient des gens qui ont tout simplement inspiré les autres. Il n'y a pas de, de plus grande force euh, que l'inspiration. Voilà, donc... Euh mon expérience vous inspire, ben ça vous regarde déjà et il n'y a que vous qui pouvez euh, le décider. Donc les postures que j'essaie d'avoir durant les repas ou avec, euh, avec les autres, j'essaie de rester aussi soft que possible. Et néanmoins, je le, je le répète, je ne peux pas empêcher cette, euh, ce fond de, de tristesse euh, en moi, cette espérance que nous allons aller euh, un jour vers un monde meilleur, vers un monde plus compassionnel et vers un monde donc, capable de prendre soin du vivant plutôt que de le dégrader.